Eh bien, c'était le moment, un moment inattendu, euh, qui est venu un peu tard dans ma vie. Le moment, finalement, où un grand dérangement a été un grand rangement. J'ai découvert que toute une série d'aspirations s'unifiaient, convergeaient vers un point. Que prêcher la miséricorde et essayer de la vivre, c'était aboutir à rendre ou contribuer à rendre les hommes plus libres et plus heureux. Que se donner, c'était. Avant tout et surtout se donner en Dieu véritablement pour transmettre le meilleur, c'est-à-dire les biens spirituels et le goût de la vérité. Et aussi le vivre dans un cadre fraternel en renonçant à un certain nombre de choses mais pour grandir et le faire dans la charité.